Bah, si avec Society, 18, on a choisi l'affaire du Golden State Killer, c'est pour une raison. C'est que moi, en 2018, j'étais sur place pour Society. J'étais en Californie. Je faisais des reportages pour, pour le magazine. Et il s'avère qu'en bah, 2018, il se passe un événement très important euh, dans le livre, que je ne vais pas spoiler, mais qui, euh, qui relance un peu toute l'affaire. Et euh, moi, là-bas, je me rends compte que c'est euh, un chamboulement. En fait, toute la Californie est complètement euh, sur les fesses en apprenant ça. C'est comme si en France, par exemple, on apprenait qu'on avait euh, trouvé qui habituait le petit Grégory. Donc là, tout l'État est vraiment euh, bah, affolé par ce qui se passe. Et moi, je suis là-bas, je vais faire un papier là-dessus. Il s'avère que pour des raisons diverses, on ne le fait pas. Et euh, quatre ans plus tard, Society, avec 18 me recontacte et dit bah, on aimerait faire ce livre-là, évidemment. Moi, je pense sur, sur la chose. Joseph Diangelo a, a fait 50... Euh, responsable de 50 viols et de 13 meurtres. Et si jamais il n'a jamais voulu en parler, jamais s'expliquer sur, sur la raison de, de tout cela, c'est, je pense aussi en grande partie, parce qu'il en a honte. En fait, c'est des crimes honteux. Il est décrit comme un homme pervers, pas très bien fichu, avec un micro-pénis, enfin quelque chose de très, de très, de très violent physiquement. C'est un crime honteux. Il a aujourd'hui trois enfants, euh, trois filles. Il, personne n'a jamais su euh, tout cela, évidemment. Et du coup, je pense qu'il a vraiment une honte de ça. Et euh, c'est pour ça qu'il refuse d'en parler et qu'il se met dans un silence euh, total. Pour ce livre, j'ai rencontré deux détectives très importants. Richard Shelby, qui est l'un des premiers policiers à avoir enquêté sur cette affaire. C'est vraiment un personnage hors norme. C'est un peu un personnage à la Clint Eastwood, la voix grave, toujours un pistolet à la ceinture. Il vit au fin fond du côté de, de Placer en Californie. Et Carole Daly, qui, est une, qui était son duo, qui était une femme pareille, qui est un peu un personnage à la Charlie, cette drôle de dame. On la voit souvent avec un pistolet en main en train de, de, en train de prendre la pose devant des photographes. Et euh, lorsqu'ils découvrent ensemble l'affaire, c'est au cinquième viol du Golden State Killer. Encore, euh, personne ne sait que c'est un violeur en série. Et euh, tout de suite, eux, ils sentent qu'il y, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Il est trop préparé. Il a visité les maisons alentours avant de violer cette femme-là dans cette maison. Il s'assurait qu'il n'y avait personne, il a laissé aucune empreinte. On sent qu'on est sur un professionnel et pas sur un violeur impulsif. Et là, de là, en fait, ils commencent à enquêter. Ils se rendent compte qu'il y a cinq viols qui ont les mêmes motifs opérés juste avant. Et, euh, et là, chaque semaine, en fait, ils découvrent qu'il bah, y a un nouveau viol dans la région de sa, du comté de Sacramento. Et euh, ouais, ils se rendent compte qu'il y a un violent en série qui va terroriser tout le comté pendant, pendant presque 10 ans. Puis après, euh, la Californie, de manière plus large, euh, avec ses meurtres. Et en 2018, bah, pour eux, il y a un grand chamboulement. Euh, on apprend qui est cet homme après 42 ans de trac. Et pour eux, oui, c'est euh, un acte un peu traumatisant. Parce qu'en fait, c'est quand même 42 ans de trac, c'est 42 ans d'obsession. Et d'un coup, on met enfin un visage sur la personne qui les obsédait depuis toutes ces années. Bah, au départ, pour mon enquête, j'ai vraiment commencé par lire tout ce qui était possible sur cette affaire. Le problème, c'est que c'est une affaire qui date des années 70, donc il n'y a quand même plus grand-chose, il y a quand même assez peu d'archives économiques. ne sont pas en très bon état, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'avec 10-18 et Société, du coup, on est, ils m'ont envoyé là-bas, en Californie, dans, dans Sacramento, où j'ai pu rencontrer bah, justement les détectives dont je vous parlais, Richard Shelby et Carol Daly et qui ont près de 80 ans et qui, malgré tout, ont une mémoire mais, mais incroyable. Ils se rappellent de tout sur chaque affaire. Ils se rappellent de la météo, de comment est habillée la victime, de la maison, le décor, euh, de leur enquête. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème à, à parler avec eux et de retranscrire toute l'enquête et toute la traque sur ces années-là. Et ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu, euh, pu comme ça bah, oui, re, remonter un peu la, la trace de leur enquête sur 42 ans. J'ai aussi rencontré beaucoup de victimes qui m'ont raconté bah, justement leur, leur, leur soirée traumatisante. Et euh, avec eux, en fait, avec tous ces témoignages, on a pu comme ça euh, ensemble euh, écrire le portrait de, du Golden State Killer et retranscrire l'époque euh, des années 70 américaines, c'est-à-dire euh, les banlieues pavillonnaires euh, encore innocentes où euh, tout le monde vit euh, les portes ouvertes, les être ouvertes et euh, les clés de la voiture encore sur le contact. <rire> Alors, est-ce que cette, ma passion pour le roman noir m'a aidé dans cette écriture euh, Je pense, un peu. Ah, forcément, quand on écrit un, un, un fait divers comme ça, un truc crime, on s'inspire forcément un peu des autres. Enfin, James Ellroy, c'est la référence dans le polar. Euh, enfin, Lorsqu'on lit la trilogie Underworld du WC, où en fait ça dépasse le polar, c'est carrément un roman historique, ça parle des États-Unis. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec 10-18, c'est vraiment parler à travers de ce fait divers-là, parler des États-Unis, parler d'une époque, parler de comment, euh, bah, comment le, le monde a changé euh, entre les années 70 et aujourd'hui et à quel point ces faits divers-là ont impacté la société américaine. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un avant et un après Golden State Killer. Au début, comme je le disais, c'est vraiment l'innocence américaine, c'est. Tout le monde laisse ses enfants jouer sur leur, dans, dans leur jardin en face de la maison, personne ne ferme ses portes, il euh, y a zéro peur, En fait, on vit dans, vraiment dans, dans l'insouciance. Et d'un coup, on découvre que bah, en fait, la nuit, si vous laissez votre porte ouverte, il y a un homme qui peut rentrer dans votre maison, qui peut rentrer dans votre chambre, vous regardez en train de dormir. Lorsqu'il est fou comme le Gonel State Killer, il peut se permettre d'attacher votre mari et de violer la femme pendant des heures, donc on, dé, on, dé, on découvre vraiment euh, une réalité qui est horrible. Et d'un coup, euh, la société américaine change. D'un coup, les, les, les hommes euh, achètent des pistolets, les mettent sur leurs oreillers, ferment leurs portes, mettent des barreaux à leurs fenêtres. Il y a des chiens qui sont achetés dans tout le comté pour protéger les maisons. Il y a vraiment un avant, et un après, et, euh, et qu'on ressent encore aujourd'hui. Parce que lorsqu'on va là-bas, dans le comté de Sacramento, c'est euh, beaucoup de banlieues pavillonnaires, c'est des petites maisons collées les unes aux autres. Et, euh, et puis personne en fait maintenant ne laisse sa porte ouverte, laisse ses fenêtres ouvertes. Il euh, y a des alarmes partout. Euh, moi je m'en suis rendu compte parce que je, suis en, je, je me suis promené là-bas, j'ai essayé de voir un peu comment ça se passait la nuit. Et en fait, lorsque tu gardes ta voiture dans ces rues-là, tout de suite tous les voisins vous regardent. Vous passez jamais inaperçu en fait. Tout le monde sait qu'il y a un inconnu dans le quartier et que c'est pas normal. Quoi.